Salut, c'est Maillard, un nouveau tuto, un nouveau labo. En ce moment, je teste plein de combinaisons, j'ai envie de les partager avec vous. Et là, avec la venue du nouveau tueur Albert Wesker, eh bien, j'ai envie de tester de nouvelles combinaisons. Là, j'ai envie de tester une combinaison basée sur la détection des survivants, notamment avec la perque Perception éveillée d'Albert Wesker, qui consiste à découvrir quel aura de survivants se trouve autour de vous une fois que vous avez un survivant sur l'épaule et qui s'apprête à être accroché. Ça vous permet aussi de ne pas être surpris. Par exemple, s'il y a un survivant qui est posé en Snake autour de vous derrière un muret et qui va s'apprêter tout simplement à sauver son camarade. Donc ça, c'est pas mal. Nous avons aussi Rancœur, qui est une perque que j'aime bien de manière générale et qui vous donne un signal sur la présence des survivants une fois que les moteurs sont réparés. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez le remplacer avec la perque Murmure amer qui vous donne carrément l'aura des survivants autour des moteurs qui viennent d'être réparés, notamment dans une zone de 16 mètres. Nous avons aussi Poursuivant Meurtrier, qui est un levier majeur sur cette combinaison, notamment parce qu'il permet de faire étendre la durée de détection des auras des survivants de 2 secondes. Et au début de la partie, ça vous donne la localisation parfaite des survivants pendant 9 secondes. Et enfin, nous avons Crochet Flagellateur. Pour rappel, qu'est-ce que c'est Crochet Flagellateur C'est une perque qui est venu, c'est un style de perk venu avec le DLC Panhead et euh, le Cenobit. Et euh, lorsque vous portez un survivant sur l'épaule, vous voyez qu'il y a différents crochets qui sont, eux, avec une aura blanche et non pas avec une aura rouge. Et bien, ceux-ci sont des crochets flagellateurs. Une fois que vous avez posé un survivant sur ce crochet, sur ce crochet pardon, si vous avez un survivant qui le décroche, eh bien, vous avez l'aura des survivants qui est détecté. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est pratique. Ça vous permet de savoir tout le temps, ou presque, où se trouvent les survivants autour de vous. Bonjour. C'est super. Oh, ok, ok. Elle est partie à gauche. Ouais. Très bien. On a cassé le loop, là, si elle fait le tour. Je pense que c'est hyper intéressant pour nous. On en profite pour récupérer. Elle... C'est une lâcheuse de palette. On le sait, on l'a détectée de manière générale. Elle nous voit arriver à 10 mètres. Le premier truc qu'elle fait, c'est de lâcher... Euh... Toutes les palettes. Toutes les palettes. Ça va être la fête à la palette avec, euh, avec Kate. Kate, palette, palette, Kate... Oh. donc. Oh, okay. Ok, donc on va... Elle est bloquée par là, et si elle va à gauche, elle est bloquée aussi. Oh, ok, très bien. Allez, je pars. Le double cri. Ok. Tu fais quoi Non. Très ouais. bien. Ouais. Voilà. Bah oui! Parce qu'en la portant sur les épaules, je sais qui est où. Et donc je le saurais, de toute façon, qui est où. Avec l'autre aussi. Parce qu'on a une deuxième personne sur le sol. L'idée, c'est de commencer à mettre le stress, tu vois. Elle, je vais la récupérer et je saurais où sont les autres. Je saurais exactement où sont. Bah ouais! Au bout un moment, euh, posez-vous les bonnes questions au bout moment, en fait. Et ils sont tous blessés. Est-ce que ça valait le coup Ça sent le dards, ça sent tellement... Tu sens, tellement les dards, ok. Non, ok. Bon, on a deux qui sont au sol. Grâce à mon savoir-faire, des percs que je possède. Eh bien. On va récupérer les autres. Oui, il fait ça. Et je vais savoir, a priori, où sont les autres aussi. 1, 2, 3, 4. Je sais exactement où est-ce qu'ils sont. De 1. Pour récupérer aussi le petit Ace. Avec détection d'aura. Je sais que les deux sont là. Les deux font la serpillère. Je vais être tout droit. Ok. Entre 4%, il a raison. Hein. Donc je sais que les deux sont là-bas. Je vais en récupérer un. Quand je vais en récupérer 1, je serai le désir. C'est relevé. GG. Mais ça va pas être suffisant. C'est beau ça. Ça c'est bon. On va faire c'est qu'on va faire ça. Hop là. Le bug exploite ici. Mmh, mmh, mmh, mmh. Ok. Confidentiel. C'est le bug exploit hein, qui fait que. qu'elle s'en sort l'autre. Oh, ok. Donc. Je vais essayer de l'accrocher ici. Si elle se fait décrocher, je saurai exactement où est-ce qu'ils sont. Un crochet flégiateur. Avec la détection. Mais. J'ai un doute qu'elle se fasse décrocher. Soyons honnêtes, prenons deux secondes pour être honnête. Je pense que ça va être un peu problématique pour elle de se faire décrocher. C'était un peu chaotique. C'est qu'il y a quelqu'un qui est blessé dans le coin. C'est ça. Il y a un, vraiment un bug exploite là. C'est ce qui lui a sauvé les miches. ce qui est très bien. La personne, là, commence à réparer des moteurs. Dès que je vais en toucher un, j'aurai absolument saut tous les autres. C'est très, très intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est là tout droit, ben, c'est tu foutu pour C'est là gauche. Voilà. Donc, je vais essayer de trouver un crochet fégéateur. Je vais pas aller par là-bas, je vais aller plutôt à l'intérieur. C'est bien, bravo. Merci beaucoup, Ace. Ok. Du coup, on était. On était là, hein, c'est ça ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, voilà. En portant sur mon épaule, je sais exactement où est-ce qu'il est. Voilà. Ça dure deux secondes de plus, grâce à la paire de Nemesis. qui fait que... Je sais où détecter. Je sais où détecter. Euh, si elle essaye d'aller euh, décrocher, ce sera bien, mais ce ne sera pas suffisant. Elle essaie d'abandonner pour lui donner la trappe. On va sauter. Elle part à gauche, elle est coincée. Elle a juste à passer à droite. Ok C'est ça que tu cherchais, j'ai l'impression quand même, hein? Bah écoute, je l'ai trouvé.